Pour être, pour être concret, ce que tu sous-entends là, c'est que si je souhaitais bénéficier <coughs> d'une bourse dans un domaine scientifique aujourd'hui, j'aurais intérêt à truffer mes rapports et mes résultats d'allusion à la chapelle de la bien-pensance, c'est-à-dire euh, Alors, probablement, mais sans, sans aller jusque-là, euh, en tout cas, tu aurais intérêt à inclure dans ton équipe euh, une ou deux femmes ou jeunes ou minorités euh... Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir, je suis venue vous parler des supposées discriminations dont seraient victimes les femmes dans les milieux scientifiques et techniques, donc très masculins. Oui, alors Marianne, que vous découvrez ou pas, nous avons réalisé, nous, nous, avons réalisé, nous apprêtons à mettre en ligne environ 4 à 5 vidéos avec Marianne. Alors, je n'ai pas encore l'ordre exact, je pense que celle-ci sera peut-être la seconde ou la troisième. N'hésitez pas à parcourir la playlist Marianne. On va, donner une, on va surnommer une playlist comme toi pour découvrir les, les, les autres. Euh, alors Marianne m'a contacté, euh, petit élément de contextualisation, il y a un mois et demi, c'était avant les vacances de Noël, en me disant, j'ai à... Te... Bon, d'abord j'aimerais bien te rencontrer parce que tu m'as découvert chez ton chouchou. Pierre-Yves Rougeron. Ouais, d'ailleurs Pierre-Yves, as vu, euh, on a une fan en commun donc je te propose qu'on se passe un petit coup de fil pour décider éventuellement euh, <rire> des modalités de la suite euh, mais en plus bah, je te sors pas la plus moche Pierre-Yves, hein, on est d'accord que là euh, euh, donc plus sérieusement parce qu'après ils vont encore pérorer. imaginez que j'essaie de pécho les, euh, les, les Non, il a autre chose à faire Stéphane ouais, j'ai pas besoin de ça tu peux confirmer oui, oui absolument euh, donc tu m'as découvert chez Pierre-Yves, dans le cadre de l'entretien que nous avons réalisé ensemble pour le cercle Aristote, Tout à fait. tu m'as proposé de venir me rencontrer à Rome. Tu habites à Milan. C'est ça. Donc c'est deux heures de train, trois heures de train, et tu t'es proposé de venir partager avec nous ton expérience de femme chercheuse dans un sujet, dans un thème, dans une thématique très masculine, ultra masculine, mm -hmm. sur-représentation masculine, les sciences dures, les stats et le, et le, le, le code informatique. Mm -hmm. Et euh, tu, vas nous, tu vas nous donner ta version, de la, ta réponse à la question, est-il avantageux ou désavantageux d'être une femme, si, si, je ne sais pas ce qui me permet d'affirmer que tu es une femme, enfin, je prends ce risque. <rire> ah oui, comment savez-vous que je suis une femme Voilà, plutôt jolie. Si euh, vous confondez identité de genre avec expression de genre, on, on en est en pas parti, voilà, non, ça. Donc... Quel est le, le coût ou le prix à payer d'être une femme jolie Jolie, vous le voyez à l'image, et puis de toute façon, si, si pour ceux qui en douteraient ou qui voudraient ob objectiver, tu as fait du mannequinat. Oui, par ailleurs. Voilà, donc déjà, euh, voilà, parce qu'un euh, jour j'ai dans une anecdote, je partage peu d'anecdotes personnelles sur ma chaîne, et on m'a reproché d'avoir partagé une anecdote avec une fille qui était mannequin, où j'expliquais le, le rapport de, du, du regard des hommes et des femmes sur la, sur la compagne au bras d'un homme, selon qu'elle est mannequin ou pas. Et donc j'avais montré un selfie où elle était pas maquillée en mode dimanche, et où euh, tous, les, tous les blaireaux disaient oui, mais j'en connais 10 des plus jolies, etc. Bon, quand ta meuf sera mannequin professionnel, quand des clients rémunéreront des agences, des photographes, des maquilleurs et des lieux pour que ta meuf y pose et qu'on en fasse des photos, on en reparlera. Pour l'instant, je pense que c'est pas le cas, donc ta gueule. Hein, euh, euh, calmez-vous un peu à, faire, à avoir des jugements comme ça extrêmement péjoratifs sur la beauté des gens hein euh, vous êtes, vous êtes, enfin, ceux, ceux, la minorité qui s'y autorise vous êtes juste ridicule Enfin, regardez-vous regardez, regardez -vous. Bon. ça c'est pour la dernière fois il m'avait vraiment gonflé là-dessus donc joli scientifique univers geek raconte alors, euh, habituellement, on a soit le discours néo-féministe qui dit « c'est forcément négatif, c'est forcément désavantageux euh, pour une femme d'évoluer dans ce genre de milieu, très masculin, et donc euh, on doit les défendre, on doit, bon, je ne vais même pas aller forcément là-dedans, mais vous savez à quel discours je fais référence. » Et de Faire les... de la discrimination positive. Effectivement. Leur réserver alors. des places, leur augmenter, un point, euh, leur augmenter leur note au concours de quelques dixièmes ou de quelques points parce que... Prévoir des elle bourses. Euh... Elle gérerait moins le stress, donc elle sous-performerait. Euh... Ouais, je genre... serais exactement au courant de ce genre de On mesures. En un... mais en... Ah, d'accord. L'entroyer bon. des bourses réservées aux femmes et aux jeunes. Ça, oui, effectivement, euh, euh, même en Italie, je vois que ça existe. Euh... Et il y a un autre discours euh, que sûrement tes auditeurs euh, connaissent bien, puisque. Euh... Les chatons. Voilà. Bonjour les chatons. Toi euh... aussi, t'es un chaton. Bah, désormais. Une petite chatounette. <rire> euh, qui serait le tien, à savoir. Eh bien non, euh, pour une femme a fortiori jolie dans ce milieu, euh, elle a plein d'avantages et euh, elle n'a qu'à en user finalement. Alors, de ces deux pôles, oui. lequel est le vrai Qui a raison J'espère que c'est moi. Dis-moi <rire> qui a raison. Alors, euh, je pense qu'à la fin, je vais apporter de l'eau à ton moulin, mais mes présupposés sont assez différents et mon expérience personnelle avant tout est plus nuancée. Donc, je propose finalement un discours... Euh, un peu entre les deux un peu ni l'un ni l'autre euh, plus complexe en tout cas donc euh, moi mon expérience a été avant tout de ressentir et de vivre euh, l'isolement et l'écartement de certains cercles qui se retrouvent être euh, décisionnels souvent ou qui sont associés en tout cas à la progression de carrière traditionnelle maintenant personnellement je me suis détaché un peu de la définition traditionnelle de la carrière et de l'avancement donc euh, dans un sens euh, Descendre d'un étage, isolé des cercles d'avancement en, -ce en français courant, c'est quoi Alors par exemple, dans la recherche scientifique, pendant que je faisais un doctorat... En quoi En physique statistique, je n'étais pas invitée au barbecue du dimanche. Alors que mes collègues masculins de, de même niveau hiérarchique étaient invités, mettons, par le chef, dans sa famille, dans son jardin, je, je ne sais pas, parce que moi je ne l'ai jamais vu justement. Euh, et puis, euh, dans le milieu euh, plus industriel que j'ai connu euh, dans le développement en informatique, j'avais euh, face à moi souvent euh, des hommes euh, très mal à l'aise, même des fois qui avaient l'honnêteté et l'humilité de le reconnaître, et euh, qui donc euh, m'évitaient où euh, ça s'est terminé aussi pour ma dernière expérience dans le salariat euh, par un, un licenciement qui, je pense, était euh, exagéré. Disons qu'ils ont trouvé un prétexte pour m'écarter parce que, justement, je les dérangeais trop, je les rendais trop mal à l'aise. Alors, euh, tu as parlé de développement informatique. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir au moins deux ou trois développeurs informatiques dans la base des followers. Je ne sais pas pourquoi mon long et grand nez euh, me permet d'avoir ce type d'intuition fulgurante de temps en temps. Tu codes en quoi Tu développes en quoi euh, Surtout en Python et en R, parce que dans l'analyse de données, ce qui est ma spécialité, c'est surtout ça qui domine. Donc tu es l'alter ego féminin de Mathieu de Londres euh, Peut-être. Mathieu de Londres, hein, donc, donc je crois <rire> que tu t'es séparé récemment. <rire> voilà. Oui, bah, je fais de la statistique aussi, comme lui, justement. Oui. Bon, euh, tu penseras à un petit billet, hein, parce que s'il y a un petit billet à se faire, <rire> au niveau euh, entremise, je crois que le proxénétisme est toujours interdit. Par contre, l'entremise, non. Donc je ne peux pas être ton mec qui te foutre sur le trottoir bon, En tout cas, je ne peux pas le dire sur Youtube Par contre, je peux éventuellement Faire l'entrombetteur Tout en prenant un petit... Alors, euh, bon, moi j'entends bien que c'est traumatisant de ne pas, inter... pas être invité euh, au barbecue d'un gros geek euh, bedonnant et puceau Mais euh, j'imagine que là, tu ne fais pas non plus pleurer dans les chaumières C'est-à-dire que... Euh, non mais je ne <coughs> peux pas le faire... Rater le barbecue, ce n'est pas non plus traumatisant dans des proportions... Euh... Effectivement, c'est un cercle, ça dépend ce qu'on recherche. Qu'est-ce qui que... qu se passe à ce barbecue aussi critique Oui, euh, bah, c'est pas euh, à un barbecue donné, mais c'est une ambiance générale qui est que la recherche scientifique, de toute façon, c'est un métier assez particulier et c'est beaucoup pour la, par la fréquentation des personnes qu'on crée les collaborations, qu'on ouvre les contacte et que donc après, ce travail peut avancer et aboutir euh, au Saint-Graal qui sont les publications dans les revues prestigieuses. Donc, euh, Mais comme je dis, euh, à ce stade, euh, moi je ne m'en plains pas, j'en fais l'observation et je remarque aussi que c'est l'expérience de beaucoup de femmes euh, collègues à moi qui ont été euh, écartées et qui se sont retrouvées isolées. C'est aussi pour ça que euh, je pense une plus grande proportion de femmes euh, à mon niveau de carrière euh, se mettent à leur compte, comme euh, d'ailleurs je l'ai fait moi-même récemment. Parce que bon, après tout, elle voit que c'est un milieu pas forcément. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est le la poudre. C'est-à-dire, est-ce que qu'il ne m'intéresse pas parce que il me rejette ou il me rejette parce que je ne suis pas intéressée Un peu comme dans toute relation, je ne suis pas là vraiment pour blâmer, mais je constate qu'il y a un malaise. Que souvent, voilà, ma présence ou celle d'autres collègues féminines que j'ai pu connaître ou qui sont des amis. Une, créer un malaise parce que on est face à des hommes qui ne sont pas euh, n'importe quel homme. Je ferai référence à ton euh, terme HBB donc, euh, que j'ai découvert sur ta chaîne, hétéro-binaire de base. Et c'est vrai que ça correspond pas mal au portrait. Non. Binaire a été un peu dévoyé depuis ah oui. euh, l'intervention d'arrêt de, sur image là, de Arnaud, je sais pas quoi, qu'est-ce qui vous permet ah, Puisque lui se définissant comme non-binaire, non binaire, du coup il m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied oui, et en fait, il faut vous que vous je recycle je, dois, je devrais recycler le HBB parce que désormais, par binaire, on entend la contraposée de, de Arnaud euh, ah, non, de, de, l arrêt l sur image. Mais bon, les, les fidèles comprendront. Oui. Par hétéro-binaire de base, on entend le, euh, le logicien, euh, le logicien pur, euh, l'homme euh, qui fonctionne par euh, problème-solution, oui. Euh, généralement sans, arrière, sans grand arrière-plan euh, sentimental culturel artistique, Tout à fait. et avec une, euh, une, une conception un peu linéaire et, euh, et euh, le contraire de dialectique, enfin, et euh, simpliste euh, ou euh, manichéenne. Voilà des, des, des, des choses euh, logarithmi logarithmiques en quelque sorte. Voilà et alors. Itérative je... voilà. Pardon. Ah. Donc, ce que je constate aussi, c'est que de par le bain euh, socioculturel ambiant euh, qui donne une large place au discours néo-féministe, euh, il voit que bon ben, pour faire bonne figure, il faut adopter euh, des éléments de langage euh, de type euh, diversité, inclusivité, euh, vivent les femmes dans la technique, dans la science. Euh, donc voilà, ce ça du se voit discours, où ça tu dis même... où Ces termes-là, ils, ils sont écrits où Ils sont audibles où alors, euh, bon, moi j'ai fait surtout ma carrière euh, à Montréal, euh, donc au Québec, au Canada, et euh, ils sont... Euh... Mais ta carrière, ta carrière, on a l'impression que as 21 ans. Je suis un peu plus âgée euh, peut-être euh, que mon apparence. Plus âgée que croire. moi Non, un peu moins quand même. Je dois dire mon âge. T'es dans la trentaine. Ouais, c'est ça. Donc euh, oui, même en ayant fait un doctorat, ce qui prend un certain temps, bon, l'ayant fait en France, ça va plus vite que dans d'autres pays et euh, j'ai quand même voilà, que quelques années d'ancienneté. Et puis de toute façon, dans un milieu euh, start-up que j'ai beaucoup fréquenter, euh, voilà, l'ancienneté vient assez vite et euh, la moyenne d'âge étant assez basse. Euh, donc c'est des termes qu'on voit euh, bah, à la fois dans les demandes de financement euh, qui viennent euh, des collectivités ou euh, des états, euh, dans les bourses aussi euh, octroyées euh, par euh, des fondations, des euh, entités privées. Euh, un terme, ce sont des termes que l'on voit aussi euh, beaucoup dans les médias. Alors, on... tu... attends, pour être, pour être concret, ce que tu sous-entends là, c'est que si je souhaitais bénéficier <coughs> d'une bourse dans un domaine scientifique aujourd'hui, j'aurais intérêt à truffer mes rapports et mes résultats d'allusion à la chapelle de la bien-pensance, c'est-à-dire euh, Alors, probablement, et sans, sans aller jusque-là, euh, en tout cas, euh, tu aurais intérêt à inclure dans ton équipe euh, une ou deux euh, femmes, ou jeunes, ou euh, minorités, euh, quelle que soit la définition de, de minorité. D'accord, donc ça passe par la formation des équipes oui. avant de passer par le verbe. C'est d'abord qui je, je recrute. même chose euh, dans le langage un de recrutement. Ici, euh, euh, oui c'est une façon euh, de s'obtenir les faveurs euh, de certaines euh, institutions mais encore une fois euh, là où j'insiste c'est que pour moi ça reste très formel et dans la réalité euh, pour moi ça ne favorise pas de facto euh, ni euh, les femmes dans la situation ni euh, la, la recherche ou euh, la science ou l'innovation si on... euh, euh, mais comme ces personnes un peu binaires donc on va dire simpliste, logico-mathématique. Les bois, les bois, les bois. Les bois. <rire> voilà. Euh, bon, ben, euh, sont assez conformistes, n'ont pas forcément une grande culture euh, politique, philosophique, et euh, ne vont pas euh, forcément euh, gratter plus loin, ils vont être opportunistes, donc ils vont adopter ce langage, et donc en apparence, ils vont peut-être même se revendiquer féministes. Mais comme par ailleurs, ils sont incapables, ne serait-ce que d'avoir une conversation soutenue, les yeux dans les yeux, avec une femme, en tout cas avec moi, pour ce que j'ai pu constater. Mais c'est sûr, si tu de discuter les yeux dans les yeux avec ce décolleté, c'est peut-être un peu... tout ça en plus, alors franchement. Non, mais oui, mais alors c'est là où j'irais dans ton sens, c'est-à-dire que je pense qu'à travers tes séminaires et tes contenus... Tu euh, essayes de, de déniaiser un peu une grande partie des hommes euh, qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec les femmes. Oui, euh, <rire> je, si c'est la perception que tu as de mon travail, je t'envoie directement chez le rouge et Tu es déçu que euh, c'est ça que je vois euh, principalement en premier euh, Oui, oui, je, je, effectivement, ça, ça, ça me surprend un petit peu au, au vu de la... De, palette la, que euh, tu de, de la couvre. palette que bah, je couvre mais après, ça, rend... euh, je, je, ça fait pas très longtemps que je te suis hein, donc euh, je pense pas avoir parcouru une si grande proportion que ça de ton contenu mais moi euh, voilà ce qui m'a parlé c'est le fait que euh, ben tu enseignes euh, la logique euh, de F donc ce que tu appelles F étant euh, mais, je vais fait, je, alors pardonnez-moi alors les, les habituels critiques vont me reprocher d'interrompre non donc, non je vais se euh, faire gentiment la réalité, euh, donc toi tu, tu as formulé mon travail la femme tout de suite en disant, tu aides les hommes qui ont des problèmes avec les femmes. Mais 90%, voire 95% des hommes ne comprennent rien aux femmes. Et 90 à 95% des femmes ne comprennent strictement rien aux hommes. Simplement... Ça, je veux bien le il croire. existe. Oui, oui. Quand, tu, quand tu es confronté à un dilemme relationnel personnel, mm. demande à cinq couples d'amis, cinq hommes, cinq femmes, de façon à peu près arbitraire en essayant de, de, de, de faire un échantillon représentatif, et regarde combien sont capables de dépasser leur simple avis personnel et de te fournir une analyse basée sur des trucs un peu indubitables et cohérents. Personne mm -hmm. Explique, relate un dilemme personnel, quelque chose qui a trait à une relation homme-femme, à un couple, à une relation parent-enfant, à une relation frère-sœur, à une relation et demande à des amis de te fournir une analyse cohérente. Personne, mais personne n'en a le début de l'ombre d'une. Mm -hmm. Ce n'est pas quelques hommes qui ont un problème avec les femmes, c'est que personne n'y comprend rien. Seulement certains mm -hmm. ont eu la chance ou euh, l'intuition de copier quelques modèles ou de prendre quelques raccourcis et de s'acoquiner assez vite avec une femme qui ne leur déplaît pas trop de considérer que problème réglé ouais, ouais. Hein c'est en général ceux qui savent qu'ils ont rôle qu'ils ont qu'ils qu auront le moins le choix qui se mettent en couple le plus tôt et le plus vite et qui considèrent que ce pan et réglé. est réglé et qu'il n'y a pas à en revenir et que ça permet une fois qu'on a verrouillé ce degré de liberté là ça permet de se, de se consacrer au reste tout à fait et en réalité ils ne alors eux ne seront pas mes clients parce que enfin, jusqu'à ce qu'ils divorcent mais parce oui, qu'ils se sont ils ont fonctionné comme des, comme des comme des bourrins c'est à dire qu'ils ont éliminé du, du, du champ des problèmes une variable en la voilà on la en, la verrouillant. en réalité euh, les hommes l'immense majorité n'ont pas la moindre idée de 10% de ce qu'il y a dans les séminaires logiques de femmes mm -hmm. et c'est c'est ça <coughs> simplement ce n'est pas nécessaire à se mettre en couple on peut tout à fait se mettre en couple par des raccourcis par des applications par des coups de peau par des par une vague mm -hmm. ignorance et euh, quand on a un peu de capital euh, symbolique, euh, financier, culturel et économique, on peut se mettre en couple. Donc en réalité, c'est pas que j'ai les, euh, les gens qui n'y arrivent pas, j'ai les gens qui ont... j'ai les tragiques, ceux qui ont admis qu'ils n'y comprenaient rien et qui ont envie de déchirer le voile de l'illusion. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai un biais à l'entrée de chez moi, c'est oui. que si tu es utopiste, oui. et tu penses que l'amour va s'occuper de, de régler ton cas, généralement tu vas pas chez moi, tu vas chez un coach en développement personnel. Ouais. Quand tu viens chez moi, c'est parce que tu as vu que les choix des gens sont extrêmement prévisibles, limités, limitants, et que tu as une, une curiosité pour un pan de l'éducation qui n'est abordé nulle part. Ouais. Je, je trouve ça limitant de dire, voilà, tu, tu n'as que des clients qui ont des, des, des difficultés. Ah non bon, c'est parce clair. que je voulais dire... Euh, c'est ce que tu as dit quand même. Non, j'ai dit que tes contenus... Euh, contribue à, donc j'ai dit déniaiser, euh, c'est peut-être euh, ouais. un peu fort comme terme, mais euh, éduquer du moins euh, les, les hommes. Mais ça ne veut pas dire que euh, la cible correspond euh, aux hommes à qui j'ai eu affaire. Hein. Ça ne veut pas dire que euh, probablement, justement, beaucoup des hommes dont je parle, donc dans les milieux scientifiques et techniques que j'ai rencontrés, ils feraient plutôt partie de la première catégorie que tu as, dont tu as parlé, c'est-à-dire ceux qui se sont mis en couple et qui ont considéré pour voilà. problème régler. Maintenant, je me concentre sur ma carrière. Donc, euh, en fait, je le dis plutôt en termes de potentialité, c'est-à-dire qu'au moins l'analyse est là, euh, le contenu est quand là. Tu es binaire, mais... Quand tu es binaire et que tu as l'esprit de système, tu as deux façons de te débarrasser des femmes. Mm. Un, te marier, et deux, être miktao, c'est-à-dire considérer que désormais, c'est la, la dernière de tes préoccupations, et considérer que euh, tu n'as rien à y gagner. Et en réalité, ce sont les deux faces de la même stratégie. Oui. C'est-à-dire que c'est une stratégie consistant Débutement. à penser problème-solution problème solution de façon itérative et d'avancer comme ça en, mm. en par cran, hein, de façon binaire, problème-solution. J'ai un problème, c'est que je n'ai pas de femme, soit j'abandonne complètement, soit j'en prends une. La réalité, c'est que les deux solutions sont des solutions à système et que les solutions à système ça fonctionne mal avec la psychologie humaine qui est faite de nuances, de circonvolutions, d'hésitations, on revient sur ses pas, on hésite. Oui, alors euh, En tout cas, ce que j'ai apprécié euh, dans tes contenus, c'est que euh, justement, il y avait une alternative aux solutions un peu bourrines que, que je voyais euh, brandies dans, dans ces milieux, c'est-à-dire soit bon, ben alors il faut euh, créer des quotas de femmes, ou alors il faut euh, leur réserver euh, telle et telle place, ce qui en pratique euh, crée plutôt euh, de, de l'embarras, de, de la gêne, euh, après aussi... Euh, chez certaines femmes, moi je sais que j'ai obtenu par exemple une bourse pour une conférence, j'ai beaucoup hésité à cocher la case diversité. Finalement, Il y avait une case coché. diversité Oui, et on pouvait la cocher ou pas. Alors, pour ceux, pour, alors comme l'image sera approximative, hein, parce que nous filmons à l'ordinateur, vous n'avez peut-être pas remarqué que, tu as, que Marianne a quelques traits euh, asiatisants Ah mais c'était diversité au sens femme, je pense. Hein. Quoi ah mais t'es es, que... doublement diverse diverses T'es oui, diverse, diverse au sens femme et t'es diverse au sens. Ethnique. Euh... Pas trop, mais bon, assez, assez légèrement. Oui, tu t'es un peu asiate quand même. Hein. Un peu. Ah, Alors, comment ça se fait que tu t'appelles Marianne avec tes yeux bridés et ta face de citron <rire> les Alors inconnus. oui, ceux qui n'ont pas compris, les inconnus. Années... Sont trop jeunes. Années 80, force bleue, force verte, euh, force rouge, euh, force marron, euh, marron derrière, jaune devant, enfin voilà. Les inconnus quoi. Voilà. Toi, tu t'appelles Nathalie avec tes yeux bridés et ta face de citron. Vous l'avez trouvé, c'est pour l'exportation française non, mais voilà, donc on hésite beaucoup devant ce genre d'initiative parce que, dans un sens, je pense que je n'avais pas besoin de la case diversité pour obtenir la bourse parce que mon profil et mon dossier étaient tout à fait à la hauteur. En même temps, c'était organisé par des gens qui sont pétris de bonnes intentions, que j'aime bien, donc je respecte le travail. Donc je me disais peut-être que ça les aide même d'avoir des bons candidats dans la catégorie diversité, sinon la catégorie diversité se retrouverait euh, euh, avec une moins bonne réputation. Donc. Euh, ça, ça crée beaucoup de, de dilemmes comme ça. Et, euh, alors, quelle option as-tu retenue Finalement, j'ai co coché la case diversité et j'ai obtenu la bourse parmi d'autres. Euh, mais alors après, finalement, ça faisait qu'on avait ben, une équipe de femmes euh, euh, avec le prix et une équipe d'hommes avec le prix. Et euh, je pense qu'on était tous euh, des gens très bien, donc euh, la question n'est pas là. mais Avec quel, euh, si euh, créé, combien de représentants de chaque équipe bah, les ratios de réussite, ça, je sais pas. Je sais genre que... de 10-10, 20 20. Enfin, le, le, nombre de... bah, le nombre de candidats, je ne sais pas. Je ne faisais pas partie euh, du comité, évidemment. Vous ne sais pas combien de femmes ont eu le, le prix euh, Oui, c'était 10-10. Oui. 10-10, d'accord. Oui, à peu près, ouais. Et à compétition égale, c'est-à-dire à hommes et femmes sur le même terrain et jugés sur des critères simili-objectifs, à ton avis, est-ce que vous auriez fini 10-10 euh... Parce que là, ce que tu es en train de me dire, ouais, c'est... Ouais, en... mais ça, c'est le débat de la discrimination positive et des quotas... Euh, ah, c'est le débat qui... que je te propose. D'accord, oui, oui. Ce que, que oui, tu es en train oui. de me dire, c'est je suis dans le top 10 des, des joueuses d'échecs Ouais. Et, et, et, et, et en face, il y a un top 10 des joueurs. Moi, ce que oui. je dis, c'est si on fait jouer ces 20 ensemble, ça finit comment euh, bah, en l'occurrence, je pense que j'aurais fait partie des top 10 dans tous les cas, dans ce cadre-là, parce que justement, je suis euh, un peu plus expérimentée. Mais en fait, euh, dans la classe diversité, c'est vrai qu'on met aussi beaucoup en avant une vision transitoire et on dit ce sont des gens euh, plus jeunes, par exemple, moins expérimentés. Donc, c'est normal que leur dossier soit moins autofé. Mais justement, on veut euh, les, les propulser vers l'avant. Donc, euh, c'est une logique d'ailleurs qu'on peut respecter, qui n'est pas forcément... Euh, euh, donc en fait on a forcément des profils plus juniors dans la catégorie diversité que dans la catégorie euh, standard mais qui devient de facto une catégorie homme. Une chose, qui, bon, une chose que j'ai remarqué à la lumière en tout cas de, de tes propos, c'est que euh, euh, les, les hommes qui m'ont réellement soutenu dans ma carrière euh, n'étaient pas vraiment du profil HBB, donc c'était plutôt des hommes, euh, comment on dit, well-rounded. Plus équilibré, plus ouvert <coughs> y avait euh... Le calme <coughs> que... de tour en vidéo, c'est absolument atroce. Pardonnez-moi. Et peut-être... Et la journée, t'es témoin, et ça vient juste pendant la vidéo. Ça arrive. Donc... <coughs> euh... Je vais te postillonner dans le décolleté. <coughs> <coughs> Alors, qui... On comprend au montage parce que... pose pause. Ok. <coughs> Jean. bon alors on a fait une micro-coupure, euh, j'ai eu une canne de tout immonde, avec de la glaire et tout, <rire> donc, euh, donc on a décidé de soigner ça au rhum, avec le désormais fameux oh. rhum de Sophie, donc tu peux... Merci Sophie. Tu peux rem... Est que comment tu trouves le rhum de Sophie Bon, et... je ne suis pas une grande connaisseuse. Voilà, bon... Euh... Euh, J'ai la chance d'avoir dans mes, dans mes chatons et mes chatonnes des followers de Martinique, euh, de La Réunion qui m'approvisionnent en Rome et euh, je souhaite que ça continue toujours. Ceci étant dit, voilà, ma gorge étant éclaircie, euh, nous en étions à, aux bourses. Euh... Oui, alors voilà, cet environnement qu'on veut créer pour faire entrer euh, plus de femmes, donc on appelle ça souvent le pipeline dans le féminisme en tout cas. Trop monde de l'entreprise. Donc, euh, permettre. Ne pas à... confondre avec la sororité. Le pipeline, c'est organisé la sororité, c'est spontané. Ah oui, oui d'accord, effectivement. Donc, le pipeline, c'est construit, voilà. Euh, avec des politiques, des mesures spécifiques. Et euh, le, le but est donc de faire accéder euh, plus de femmes à des euh, professions, des métiers où elles sont sous-représentées. Et donc elle se retrouverait là euh, en plus grand nombre, ce qui a priori moi me ferait plaisir. J'avoue que très souvent euh, si je suis tu dans ce être premier... charpentier, boueur, non, non, non, je... de poids Non, je dis que quand je suis dans mes réunions euh, d'informatique et qu'on est 20 personnes et que je suis la, la seule femme, ça me paraît un peu étrange. Je pourrais comprendre qu'on soit minoritaire, mais à ce point-là, ça m'étonne beaucoup. Ce que je dis aussi euh, de ma carrière précédente euh, en physique théorique euh, extrêmement euh, pointue, où là... C'est vrai que c'est des métiers tellement exigeants qu'on peut penser que les profils sont très très particuliers puisque ce sont des gens qui ont fait d'énormes sacrifices. Mais euh, dans euh, le milieu industriel euh, courant où euh, je veux dire le QI moyen n'est vraiment pas très impressionnant, euh, je ne comprends pas pourquoi il y aurait un biais aussi fort. Donc c'est une question quand même euh, que, qui me semble légitime et on peut avoir envie de se dire, bon, euh, mais... Ayons plus de femmes, et puis moi ça serait plus agréable quand j'ai mes règles et que je suis comme ça au bureau, je, je me sens pas à l'aise de le dire. Euh, si t'as tes règles, attention à mon canapé. Non, non, ce n'est pas le cas, c'est le contraire, je suis en ovulation en ce moment. Euh, normalement, tu sens bien ces choses toi-même. Donc... Ah Non, non, moi je demande. De, oui, c'est de, vrai. Je suis assez oui, cache, oui. en fait. Ok, bon. On en parle. Alors là, en fait, on fait une private joke que ça. vous pouvez saisir puisque euh, euh, on l'a dit hier dans une vidéo qu'on n'a pas gardée. Et on se disait que euh, la question que les hommes ne pensent jamais, l'info le, que les hommes ne pensent jamais à, à réclamer auprès d'une femme, c'est quand elle ovule. Alors que en fait, c'est très très important de savoir. Tout quand à fait. Oui oui oui. Donc c'est peut-être euh, vous devriez lui demander ça avant ah, de oui, demander son Ah oui, c'est clé. Ouais. Euh, oui. Enfin, euh, <rire> ça se discute, mais en tout cas, je, <rire> il, faut, il faut le savoir en général avant le deuxième ou le troisième rendez-vous, quoi. Euh, effectivement. Euh, alors. Malheureusement, euh, tous les, euh, les éléments de langage qui accompagnent ce, ce mouvement euh, donc, euh, pour augmenter le nombre de femmes euh, dans le pipeline euh, des milieux scientifiques et techniques donc, euh, que je connais euh, moi-même directement, s'accompagnent de, euh, je pense, une diabolisation un peu de, euh, de la masculinité et de la virilité. Bon, alors il faudrait disso distinguer les deux, est-ce que je les définis que je, ai... bon, je pense que ça me paraît d'être le moment oui. Qu'est-ce que tu entends par masculin Qu'est-ce oui. que tu entends par viril bah... Est-ce que le fait d'avoir un fauteuil basculant C'est masculin et viril ou pas euh, Je sais pas, bon, j'ai pas d'opinion là-dessus Comme je t'ai dit, moi, ça me faisait plutôt penser à un fauteuil d'allaitement Donc euh, je vois ça euh, comme euh, hautement féminin et maternel Mais même monter de lait ça arrive demain en fait <rire> J'en ai pas aujourd'hui J'ai essayé, ça sort pas Donne-nous un exemple de ce que, de, de ce que tu considérerais comme une action virile eh bien, euh, c'est par exemple euh, quand je suis euh, écartée euh, de certaines euh, rencontres, réunions euh, formelles ou informelles... Prendre euh, la parole. Euh, bah, bah, c'est dire « Mais non, mais Marianne, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle qu vienne... Ouais, » Prendre la parole en ta faveur. Euh, voilà. Or, en fait, euh, bah, ça ce n'est qu'un homme viril qui peut le faire parce que euh, celui qui est euh, totalement soumis, euh, totalement euh, conformiste et qui va juste répéter comme un perroquet les éléments de langage, euh, de la bien-pensance euh, néo-féministe, euh, voilà, son discours, il, il aura l'air d'être euh, euh, très bienveillant en apparence, en parole, euh, envers les femmes. Euh, il sera un gentil garçon, mais euh, dans les faits, euh, il ne va pas du tout m'aider euh, dans ma carrière euh, de euh, femme minoritaire dans un milieu masculin. Mais alors, du coup, euh, la feuculmonée est une condition sine qua non à la virilité. Parce que si la virilité, c'est oui. prendre le risque de déplaire à ceux qui décident de l'issue de ta carrière, ça veut dire qu'à un moment, prendre la, la virilité, c'est accepter de se faire virer. Et si tu vrai, peux pas... Moi, j'ai pris ce risque. Oui. Mais parce que j'ai pas d'enfants à nourrir. Ouais, ouais. J'ai pas d'enfants, j'ai pas d'animaux. Oui, mais bon, enfin... Euh, enfin, j'ai des chatons, mais... Je les nourris intellectuellement. Bon, bon écoute, euh, ton opinion t'engage entièrement, mais n'engage que toi. Bien sûr. Euh, voilà le témoignage d'une femme pré-H, hein, je vous renvoie à la vidéo où on mesure son taux de masculinité, euh, vous allez voir c'est assez surprenant et ce n'est pas corrélé à son rouge à lèvres et à, et à ses clavicules euh, plus que saillantes. Euh, maintenant donc... je suis complexée, maintenant que je sais que j'ai une telle proportion de masculinité en moi-même. Bon, ben bah écoute, <rire> euh, you've got to carry that weight, comme, oui. dit, euh, comme dit le générique de fin de ouais. Devons ouais, ouais. de tous, C'est le générique de, ma, de fin de mes vidéos d'ailleurs. Nous devons tous le euh, supporter le poids ouais. de nos destins et de nos histoires. Donc, voilà, euh, ton, ta vision, ton expérience, euh, encore une fois, concaténée et décantée euh, de ce qu'a été la discrimination sur le monde du travail. Bon, finalement, euh, tu as survécu. Très bien. Et oui. finalement, euh, le paradoxe, si je résume en une phrase, c'est qu'elle est arrivée euh, de ceux euh, chez qui tu ne l'attendais pas du tout, c'est-à-dire de ce qu'on appelle <coughs> à tort les gentils garçons. Oui. Gentils garçons qui ne sont pas des... Garçons gentils. Des garçons gentils, comme je te l'ai appris hier. Oui. C'est un, un des chapitres de mon programme, euh, Dépasser votre timidité. C'est euh, votre maman et un certain nombre de vos proches vous ont répété depuis votre naissance que vous êtes un gentil garçon, une gentille fille. En réalité, vous avez, par, euh, par prolongement naturel, vous vous êtes laissé aller à penser que vous étiez un garçon gentil. Alors qu'en fait, non. Exactement. Un gentil garçon est souvent un Une homme très méchant. Un homme très méchant. Ouais. Pourquoi Parce que dans cette schizophrénie consistant à ne pouvoir monter au conflit euh, en direct, oui. il va développer plein de stratégies intérieures, de ressentiment, de et, et, et déverser sa bile et son ressentiment à la première, euh, occasion. À, à la première occasion venue. Si le, le discours, la voix et les clavicules saillantes de Marianne vous plaisent Balayez la playlist à son nom. Jean. Merci beaucoup Stéphane.